Pourquoi le fait de travailler sur soi, de faire du développement personnel, de lire certains ouvrages, de suivre divers formations peut vous aider au niveau de votre testostérone Eh bien tout simplement, ça va augmenter votre confiance en vous. La testostérone, c'est une hormone qui peut s'adapter en fonction de euh, diverses situations, en particulier quand il y a euh, de la compétition, de l'enjeu. Dans une expérience, des tâches stressantes ont été données à, des, euh, à plusieurs hommes, euh, des problèmes mathématiques, des puzzles, des énigmes devant un jury qui était très critique. Et Les mesures salivaires ont démontré que chez tous les participants, les taux de testostérone étaient plus élevés après l'épreuve. Mais plus intéressant, les participants avec un taux de cortisol bas, qui est au début de l'épreuve, ont eu une augmentation plus importante de la testostérone à l'issue de l'épreuve. Ce qui veut dire simplement que ceux qui ne sont pas hyper stressés avant les tests, les examens ou la compétition, Produisent moins d'hormones du stress, d'accord, de cortisol. Le cortisol, j'ai expliqué au moins 10 fois dans cette série 30 jours, 30 conseils. Hein. Donc, qui dit moins de cortisol dit plus de testostérone. Si vous n'avez pas encore vu le regard des autres, bon, concrètement, il y a un avantage en fait à réduire la peur sociale, la peur. En société donc dans les situations qui impliquent une évaluation qui peut être négative par les autres parce que ça va, ça va permettre en fait une réponse de la testostérone plus importante dans des situations qui impliquent un stress d'évaluation sociale et en fait le, le développement personnel ça peut carrément vous aider à ce niveau là mon conseil Pratiquer le développement personnel, je ne le dirai jamais assez. À travers des lectures zen, par exemple, ou en allant dans des séminaires de formation en développement personnel, tout simplement en revenant à l'intérieur de vous, là où tout se passe en fait. Bon, si vous êtes comme moi, je l'étais avant, et que vous lisez un livre par an, commencez par YouTube. Ce sera peut-être plus simple. Il y a différents styles de coach en développement personnel. En fait, les médias, ils aiment bien appeler ces gars-là des gourous, mais euh, vous savez bien ce que je pense des médias. Je peux vous citer Franck Nicolas, David Laroche, David Lefrançois, c'est tout, des styles différents, Steve Abdelkarim, Otake. J'accroche pas forcément à l'ensemble <coughs> à l'ensemble de tout ce qu'ils diffusent en fait, mais chacun est plus ou moins sensible à un type d'enseignement. Donc soyez de bons sceptiques et puis allez jeter un œil. C'est tout pour cette vidéo, likez-la, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage les amis.